Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume euh, cette vidéo sera en français c'est déjà arrivé sur la chaîne de temps en temps mais en général c'est en anglais euh, la raison pour laquelle ce sera en français est assez évidente c'est parce que euh, le sujet de la vidéo euh, concerne euh, un français et notamment des français qui pourraient être intéressés euh, par sa vie euh, nous sommes à Campile. alors pourquoi Campile parce que euh, Tev de Ici Japon euh, qui est le à qui appartient à la société ici, Japon a vécu ici alors euh, il en a parlé dans certains des lives qu'il a pu faire, notamment euh, sur euh, Euro Truck Simulator avec Jamie et aussi euh, sur un live où je lui ai posé la question. Ces micro là, ils ont souffert parce qu'ils sont pas habitués. Tef, <rire> c'est où que tu as vécu en Corse déjà alors j'habitais dans un petit village C'est drôle, drôle de question, c'est où que t'as vécu encore Comment ça se fait que sa question elle est euh, méga surlignée qu'elle m'a Tu te te souviens pas, les points de chaîne justement Ah c'est pour ça ah, Mais ça marche trop bien je <rire> Parce que je elle oh, tout de suite elle m'a même presque agressé en fait <rire> sur la question hein, C'est vrai qu'elle est vraiment sorti Je passe passe un truc J'habitais dans un petit village qui s'appelait Campil Cambidel, Comme disent euh, les vieux hier, du coup donc on va aller visiter ce petit village où il a vécu, je sais pas à quel moment, je sais pas où est-ce qu'il a vécu, je ne sais pas plus de détails que ça Mais je pense que ça peut intéresser des gens qui s'intéressent à lui parce que moi euh, son parcours m'intéresse et parce que j'étais pas loin Et aussi euh, bah, peut-être que lui il verra la vidéo si vous avez des contacts avec lui et que vous avez la possibilité de lui montrer la vidéo Comme ça il verra euh, de loin euh, ce qui est, est advenu du village où il a vécu euh, Il y a déjà apparemment pas mal de temps donc voilà, on va aller faire une petite visite. Ici, on a donc le petit l'arrivée avec le panneau et un joli petit pont. Et donc visiblement, le, le village est par là. On est bien dans la montagne. Allez, en route, on commence la vidéo avec la visite du village. Et devant ici, bah, j'imagine me sur la place principale, il y a la poste de juste là, et on arrive au moment où euh, les cloches elles sonnent euh, donc voilà, un petit village, c'est perché en haut de Bastia il y a des sublimes euh, paysages à voir de partout, alors avec le soleil qui est bien bien présent, c'est pas évident mais voilà, on est un peu à contre-jour mais euh, on va aller voir plus par là Ça a l'air d'être réparti en plusieurs petits hameaux, comme souvent dans les villages un peu perchés. Donc on va essayer de voir quelques-uns des hameaux, je vous garantis pas que je vais arriver à, à tous les, les retrouver. On promène un peu dans le village, c'est très mignon, c'est très rustique. Euh, si vous êtes sur cette vidéo, j'imagine que vous ne me connaissez pas, mais que vous connaissez potentiellement Thèves. Euh, et donc, euh, euh, voilà, mon contenu n'est pas forcément lié à ce que je suis en train de faire maintenant, euh, mais euh, comme je prévois d'aller vivre au Japon, et que je regarde pas mal de YouTube Japon depuis que je prévois d'aller au Japon, et eh bien euh, quand j'ai appris que Tev avait vécu en Corse et que c'était juste avant que je parte en Corse euh, je me suis dit vu bah, qu'on va loger juste à côté ça va être l'occasion d'aller visiter un peu euh, un village où, où Tev a, a vécu euh, comme ça, pour rire En tout cas c'est très calme euh, ça doit changer. De, ça avait dû. Enfin, ça le changer d'être. De, de bouger un peu partout là, notamment à Tokyo, etc. Parce que entre et, et Tokyo, euh, pas grand-chose en commun, je pense. Hein. Euh... L'immensité verte de la Corse est assez impressionnante, hein une très belle montagne, un très beau relief, euh, juste à 20 km de Bastien genre. Donc franchement, euh, pas déçu d'être venu ici. Le voyage que je fais ici en Corse ne dure qu'environ une semaine euh, et euh, on a fait un peu le tour. Si je ne savais pas que j'étais en Corse en arrivant dans ce genre de village-ci, j'aurais plus l'impression d'être dans les Alpes qu'en Corse. C'est assez, assez comique. C'est surtout l'architecture de l'église qui vendrait le, le fait que c'est la Corse, que c'est dans le sud en tout cas. On est donc ici dans le deuxième hameau, euh, en tout cas que j'ai pu trouver, le hameau principal qui compose Campile. Euh, même pas de bar, on n'a pas trouvé de bar. Euh, juste la poste, la, la maison communale, quelques trucs, c'est vraiment euh, très très très reculé, très, recul, très euh, minimaliste. On est vraiment dans la, dans la montagne, mais voilà, c'est intéressant de voir visiter un, un endroit où j'aurais jamais été si j'avais pas entendu parler de la part de terre donc c'est assez drôle euh, et voilà une petite visite ici ça il va l'air un petit peu plus de, de, de l'autre hameau c'était plus euh, le c'était plus la partie euh, administrative du village avec la mairie la poste etc ici c'est plus des habitations on dirait Euh, C'est de nouveau moi, euh, ici de retour euh, en Belgique dans ma ville natale euh, Je voulais juste euh, vous expliquer un peu euh, J'ai choisi de garder la vidéo sans musique euh, De par le calme qui était présent dans le village Et pour vraiment mettre ça en évidence Je suis désolé pour les sons de caméra Parce que j'ai une caméra compacte euh, le zoom du coup, il est mécanique, il fait du bruit, quand je touche à, à ce bouton là pour gérer un peu la luminosité, ça fait du bruit aussi, j'en suis navré. Euh, mais voilà, euh, c'est ce que donne la présentation, en tout cas filmée par moi, et, euh, et mes talents euh, réduits de caméraman euh, pour en tout cas euh, le petit village de Campil. Euh, N'hésitez pas à regarder éventuellement si mes autres voyages peuvent vous intéresser. J'étais à pas mal d'endroits. Je fais aussi pas mal d'invasions. Donc ça, c'est des, des faux spaces invaders que j'ai fait moi-même. Euh, je vais dans les dans les villes du monde un petit peu. Et, et je vais découvrir ces pièces de street art. Euh, je, fais, enfin, je fais différentes choses. Donc voilà, n'hésitez pas à, à checker. YouTube et euh, merci d'avoir regardé la vidéo, rappelez-vous, if it's easy, it's not funny and see you in the next one.